Bonjour et bienvenue sur la chaîne des gens qui se font du bien. Je suis avec ma chienne Canel, la reine de la relaxation. Et aujourd'hui, justement, on va faire une relaxation où je vais vous guider. Allez, installons-nous. Trouvez un endroit calme, température agréable, peu bruyante, peu de luminosité. Et on peut se trouver sur le dos. Il y a plusieurs options. Soit les jambes sont espacées, soit elles sont fléchies. Soit les bras sont au sol, paume vers le haut, soit les mains sur l'abdomen. Si besoin, vous pouvez utiliser quelque chose pour votre tête. Pensez à vous couvrir, plus que je ne le suis ici, vous vous relaxerez mieux. Certaines personnes adorent avoir même une capuche, par exemple la capuche du survêtement pour se sentir un peu plus douillet. N'hésitez pas à avoir un plaid ou une couverture sur vous. Allez, on commence. Vous avez choisi votre position elle doit être confortable pour le dos. Quelques soupirs, quelques mouvements, un peu comme quand on s'apprête à dormir. Je vais rester dans la position et on va faire ensemble cette relaxation. Commençons par le pied gauche. On sent son poids, peut-être sa fatigue, et on le laisse peser et s'immobiliser. La détente de la cheville gauche, le poids du mollet, la détente du genou. C'est une articulation sensible. On veille à ce qu'elle soit bien relâchée. Les muscles de la cuisse gauche. De la fesse et de la hanche gauche. Puis de la fesse et de la hanche droite. La détente de la cuisse. Du genou droit. Descendant le mollet droit. Et la cheville. Le poids du pied jusqu'au bout des orteils. Les deux jambes sont bien lourdes et détendues. Remontons au niveau des fessiers pour détendre les reins maintenant. Les côtés de la taille et tout le ventre. Reposer. Le torse, les côtes sous les bras et les omoplates. Les épaules. Et le haut des bras. La détente des coudes et des avant-bras. Des poignets. Et des mains jusqu'au bout de chaque doigt. Lentement. Notre attention glisse en remontant le long des bras, jusqu'aux épaules. On s'arrête un moment sur les trapèzes, souvent raides. Et la nuque. La gorge. La mâchoire. Le menton la langue lourde. Détendons bien les lèvres et les joues. Les pommettes. Les paupières. Les tempes. Toute la surface du front. cuir chevelu jusqu'au sommet du crâne. Prenons un peu de hauteur, comme si on observait tout le corps de quelqu'un d'autre endormi. Le corps est détendu, lourd, paisible. autorise à s'assoupir, si ça n'est pas le cas, on remarque l'esprit léger. Vous entendez ma voix passivement. Laisse l'attention papillonner son à un autre, d'une pensée à une autre, en laissant glisser, avant de bouger on reprend conscience de ce qu'on ressent, ce à quoi on pense. puis, nos cinq sens, les odeurs de la pièce, derrière les paupières, quelle est la luminosité. Notre respiration passive, comme celle de quelqu'un qui dort. Nos premiers soupirs, très doux. On soit prêt pour les premiers mouvements, commençant par les extrémités, les doigts, les orteils, la nuque. Des étirements doux, jusqu'à être prêt à plier une jambe après l'autre, pour tourner un moment en fœtus sur un côté. Continuez à rester connecté à l'instant présent, ce qui est en train de se passer. Et un léger soupir pour prendre le temps de se redresser. J'espère que ça vous a fait du bien, en tout cas vous savez que je continue à m'occuper de vous sur un guide que j'ai préparé pour vous, ma, le yoga ma clé anti-stress que vous devez pouvoir télécharger euh, sur le lien juste en dessous euh, et par mail je vous l'envoie avec plaisir euh, aussitôt. Faites partie des gens qui prennent soin d'eux, ne laissez pas passer les occasions de vous faire du bien et merci de me dire dans les commentaires ce que vous avez ressenti de cette relaxation. Il y a une phrase inspirante qui arrive et d'autres vidéos, alors on se retrouve tout de suite